Euh, aujourd'hui, on travaille, enfin, euh, on est plusieurs écoles, on travaille ensemble pour euh, faire des joutes de verbales ici euh, au théâtre de poche. Et euh, aujourd'hui, enfin, notre groupe, on travaille sur euh, une question en particulier c'est euh, faut-il dans une démocratie rendre le vote obligatoire Et justement, euh, on travaille euh, tout ensemble pour voir euh, les arguments qu'on a pour ou contre. Euh, ce, ce cette question. Même, euh, même si par exemple tu n'es pas d'accord avec, avec les partis politiques, tu peux toujours créer ton parti et donc, Oui voilà euh, c'est ce qu'on ces euh, par oui, rapport à euh, Donc euh, une rencontre de joute verbales et eh bien c'est euh, deux équipes de jeunes, donc d'écoles différentes qui euh, s'affrontent verbalement par rapport à divers thèmes que l'on a décidé de mettre en avant, euh, différents thèmes qui sont en lien d'une manière ou d'une autre avec euh, les élections donc d'octobre 2012. Il va être question de réfléchir au rôle du CPS, euh, la question de la désobéissance civile, euh, un autre thème sur les incivilités, sur la citoyenneté, euh, citoyenneté, euh, participation des jeunes, etc., sur le clivage gauche-droite et sur le, le vote obligatoire. Je vais juste... Que le mot démocratie signifie pouvoir au peuple donc si on ne laisse pas une minorité s'exprimer on va à l'encontre de la démocratie Les lois sont nécessaires si on veut éviter les dérives sinon si on devient trop laxiste euh, on aura des conséquences irrévocables euh, Ce qui a été compliqué c'est de mettre de l'ordre sans doute dans toutes mes idées dans toute mon argumentation et aussi sur le moment même de débattre euh, dans, de devoir défendre une, une, une opinion qui était contre la désobéissance civile alors que j'étais plutôt pour. C'est assez marrant parce que euh, quand on est pour quelque chose et qu'on doit travailler contre, on doit, stopper, euh, on doit arrêter euh, de penser à oui, je suis pour ou oui, je suis contre. Et euh, on va contre ces euh, convictions, mais on joue le jeu. Quoi, Donc euh, nous, on demande qu'ils recherchent du travail, on veut des preuves, oui, certes, c'est dur, mais nous avons l'article 60 qui dit que si jamais on trouve pas, enfin vous ne trouvez pas du travail, on peut la réinstaller dans le CPS, dans des, dans des domaines du CPS. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que le CPS apporte une aide pour envoyer une personne du, du dernier filet, de la dernière institution de secours, vers une autre institution de secours. Et donc, finalement, ce que tu dis, c'est que le CPS échoue totalement, puisqu'il renvoie juste vers une autre aide et il permet pas à la personne de se débrouiller par elle-même. Je pense que ce qui est vraiment euh, remarquable dans, dans l'exercice, c'est euh, le travail que, que les jeunes ont fait avant, les joutes aujourd'hui, pour euh, apprendre leur sujet. C'est vraiment, je pense, l'élément vraiment marquant de, de ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, et puis, euh, puis qui s'amusent, quoi. En les voyant dire euh, ou avancer certains arguments, et en voyant la manière dont ils avancent certains arguments, je me dis, tiens, cet argument-là, je devrais peut-être l'amener comme ça, où il y a tel type de tournure de phrase qui serait intéressant à, à utiliser. Donc je prends des petites notes et euh, en fait, c'est vraiment un échange. Enfin, j'espère leur apporter quelque chose. En tout cas, ils m'apportent aussi quelque chose à moi. Ça a l'air ennuyeux quand on regarde à la télé euh, ou euh, quand, euh, quand on parler de débat, mais en fait, euh, c'est assez enrichissant. Et... Mais on est fier oui. de lui. Parce que oui. c'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Ok, merci beaucoup, au ouais, bon bon boulot.